Salut les truggers, salut les truggers, Alors là on est sur le truc de 94 secondes. Ça se passe sur Android et iOS. Ouais. peut-être Windows One. Tu... Non, je crois pas, c'est que Android et okay. iOS. Donc le but c'est un genre de baccalauréat. Euh, vous avez 94 ouais. secondes, il vous affiche une lettre, un thème et puis vous devez écrire euh... un mot. Ouais, donc euh, c'est tout. Là, légument E, donc euh, endive, Et euh, si, votre mot truc, il... si votre mot il est normal, vous avez un point. Et s'il est long ou, euh, ou savant si vous... Il est compliqué, vous avez deux points. Et vous pouvez payer des points bonus pour avoir plus de points, vous la péter histoire de bien raquer. Si vous êtes un peu con. Ça, c'est la fonction bien iOS. Ouais, ça s'adresse à la clientèle iOS particulièrement. Ok, donc football, for example, in sport. À la fin, il y a le récapitulatif. Le récapitulatif. Wow, tu peux suivre les... Les points de tes amis ou pas euh, Non, mais il y a marqué euh, combien dans quel pourcentage euh, Ah ouais ah, c'est cool ça. Il y a marqué mieux que tant de joueurs Et tu t'en mêles souvent dans le clavier euh, Oui, mais euh, j'ai la saisie semi-automatique parce que Android c'est cool donc. Euh... Ok. <rire> <rire> donc Vêtements et sous-vêtements en R, là tu vois que t'es en train de bugger. <rire> Robe, bah, bien sûr. Et là attention la classe là. Et il y a la, la classe en Mendelevium. Waouh Mendelevium culte. Mendel et Yef, <rire> ingrédients d'hamburger O. Donc, c'est un, un jeu vraiment de high scoring euh, où euh, vous, vous prendrez du plaisir. Vous pouvez un peu vous challenger euh, avec ouais. vos potes. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas non plus en tout Mais euh, vous êtes désavantagé par rapport à, à iOS parce que eux, c'est des pigeons donc ils payent pour avoir des bonus.